Que fait-on si un prospect veut travailler avec nous On peut l'aider, on a envie de l'aider, mais n'a pas assez d'argent pour travailler avec nous. Juste pour rappel, dans ce qu'on enseigne, on enseigne de faire des offres premium. Parce que tant qu'on ne fait pas d'offres premium et qu'on coach à l'heure ou qu'on coach pas cher, on ne peut pas vivre de son activité. On enseigne, euh, en tout cas chez Coach en Mission, euh, d'accompagner les gens sur trois à six mois, parce que c'est là où on peut vraiment leur apporter une transformation. Et forcément, si on est très impliqué, on ne peut pas vendre en tout cas à terme, à moins de 1 000 euros. Si on veut, par exemple, gagner 5 000 euros par mois, on a besoin de 5 clients à 1 000 euros, ou 3 clients à 1 700 euros, ou 2 clients à 2 500 euros. Mais on ne peut pas vendre du coaching à 50 euros et essayer d'avoir 100 clients chaque mois, ce n'est juste pas possible. Donc à partir de là, voici quelques pistes que j'aimerais vous partager. La première chose, c'est challenger c'est vraiment qu'une histoire d'argent. Non seulement votre prospect peut vous mentir de manière consciente, en mode c'est une histoire de politesse, votre offre ne l'intéresse pas vraiment, mais il va vous dire que c'est une histoire d'argent, comme ça on passe à la suite, qu'est-ce que vous voulez dire à ça, n'est-ce pas Ou parfois c'est inconscient, c'est un mensonge inconscient dans le sens où lui-même ne sait pas pourquoi il ne veut pas, c'est émotionnel, il y a quelque chose qui lui fait peur, et bah tiens ça tombe bien, en ce moment le compte bancaire il est un peu plus faible que d'habitude, bah, et si je balançais ça comme idée, parce que c'est certainement à cause de ça. Et c'est votre rôle en tant que coach et commercial de challenger la personne. Pas juste pour la manipuler pour qu'elle vous paye, mais parce que c'est votre rôle d'aider la personne à comprendre. Parce que si à chaque fois qu'elle veut transformer, avoir une transformation et avoir un changement dans sa vie, le réflexe c'est de dire je n'ai pas d'argent, et eh ben vous ne l'aidez pas vraiment. Parce que je vais vous dire un truc, c'est rarement juste une histoire d'argent. Quand quelque chose est vraiment, mais vraiment important pour vous, on trouve toujours de l'argent. C'est juste que souvent, la perception de cette importance n'est pas assez grande ou que tout simplement, ce n'est pas assez grand. Donc, votre rôle en tant que coach, c'est vraiment de challenger la personne. Et une manière de, euh, lui faire, euh, de la challenger, c'est de lui faire faire un exercice pour voir comment il pourrait mobiliser l'argent. Euh, ce n'est pas forcément agréable comme exercice, mais bon, en tant que coach, vous n'êtes pas là pour rendre les choses forcément agréables, mais ça va l'aider. Qui est, bah, tiens, euh, est-ce que tu veux qu'on fasse un exercice euh, Est-ce que tu me confirmes que tu as vraiment besoin Que tu veux vraiment travailler avec moi Que c'est vraiment une offre euh, qui peut euh, t'intéresser Que si on travaille ensemble, tu penses qu'il y aura vraiment une transformation Ok, si c'est vraiment le cas, voici l'exercice. Prenons 5 minutes tout de suite et liste-moi 10 idées de comment tu pourrais mobiliser l'argent. Je vais vous dire un truc, si la personne n'a pas envie de faire cet exercice ou a du mal à faire l'exercice, c'est qu'en fait, ce n'est pas une histoire d'argent. Okay. Moi, quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose et que je n'ai pas l'argent, je trouve les moyens. Si la personne ne veut, ou au moins j'essaye de trouver les moyens, okay. je brainstorm. Si la personne vous montre par son langage verbal ou non verbal qu'elle n'a pas envie de faire l'exercice, c'est que certainement, pas, elle ne veut pas assez votre offre pour faire cet exercice. Mais généralement, par exemple, je pense à moi, à mon mariage, je peux vous dire que quand je voulais me marier, ça coûtait de l'argent, et eh ben, si c'est vraiment important, on mobilise des moyens, on prend du temps, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut vendre Où qu est-ce qu'on est qu peut emprunter de l'argent Comment on peut gagner de l'argent Si c'est pas important pour la personne, elle ne voudra pas faire cet exercice. La deuxième chose que je peux vous pr proposer, c'est de payer en plus petite mensualité avec un surcoût. C'est-à-dire qu'admettons que vous accompagnez sur six mois et que ça coûte 3000 euros pour six mois. Donc, vous pouvez dire soit c'est une fois 3000 000 euros, soit c'est 6 fois euh, 500 euros. Le problème, c'est que 6 fois 500 euros, c'est 3000 000 euros, mais vous, ça engendre des frais, du temps et vous prenez un risque que la personne ne paye pas. Donc, il faut souvent facturer un peu plus cher pour aussi mettre une petite euh, pression pour que la personne paye en moins de mensualité parce que, vous savez quoi, vous êtes une entreprise et vous ne pouvez pas, euh, quand vous avez besoin de payer, moi, par exemple, mon loyer de mon bureau, je ne peux pas juste dire à mon euh, propriétaire bah, « Écoutez, là, en ce moment, je ne peux pas trop payer. Est-ce que je peux payer plus tard ?» Non, en fait, il faut que je, je paye maintenant. Donc, c'est OK que vous privilégiez d'avoir une meilleure trésorerie que vous cherchez à encaisser rapidement. Mais ça aide aussi l'autre personne, ça la challenge aussi. Ce n'est pas juste une histoire euh, euh, égoïste, entre guillemets. Donc... Si vraiment c'est une histoire d'argent, vous pouvez lui poser la question du style Ok, euh, encore une fois, si vraiment c'est ce que tu veux, quelle est la, plus, la, la, la mensualité que tu pourrais euh, impliquer Et dis-moi ce qui est bon pour toi, et puis je vois ce que je peux faire. Donc, admettons qu'elle ne peut pas payer 3000 euros, elle ne peut pas non plus payer 6 fois 525 euros, admettons. Et qu'elle vous dise Bah ouais, moi je peux pff, vraiment, euh, si je fais un effort, je peux payer 200 euros et eh bien, vous savez quoi, si vous vraiment vous avez un travail avec la personne et que la personne est vraiment motivée, et pourquoi pas facturer 200 euros sur, alors je fais mes calculs rapidement, ce serait sur 16, 17 mois, et ça vous ferait gagner un peu plus d'argent. Alors vous allez me dire, mais Lingen, euh, je, je fais une prestation de 6 mois, c'est pas logique que je fasse facturer en un an et demi, deux ans. Bah évidemment que si, c'est logique, tout est logique, tout est possible, c'est vous qui décidez. Quand vous achetez une voiture et que vous payez en plusieurs fois à crédit, ben, on vous donne toute la voiture en entier. Et pourtant, vous n'avez payé qu'une mensualité. Donc, tout est possible. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais tout est possible. Sachez juste mettre un surcoût parce pour euh, compenser un peu le risque. Et puis, ben, sachez que ce n'est pas l'idéal et que c'est une exception qu'il ne va pas falloir faire tout le temps, tout le temps. Nous, par exemple, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle le programme coach en mission. Bah ben, Évidemment que si la personne est vraiment motivée, on peut avoir des facilités de paiement. Par contre, si elle n'est pas motivée, euh, ça a rien que je lui dise, tu peux payer en euh, six ans, parce que la personne, elle dira quand même non. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, parce que ça ne l'intéresse pas vraiment. Autre option, c'est de faire un down-sell. Donc, admettons que votre accompagnement, il est sur euh, quatre mois, et c'est une fois par semaine. Eh ben, vous pouvez vendre peut-être un accompagnement sur six mois, et c'est une séance par mois, tous les mois. Je vais vous dire, ce n'est pas l'idéal, mais ça rentre dans son budget et ça vous permet peut-être dans six mois de lui revendre le meilleur package. En, en attendant, sa transformation ne sera pas aussi grande. Hein. Vous n'avez pas lui apporter autant de valeur en six sessions qu'en euh, 17, 18 sessions. C'est normal. Maintenant, sachez une chose, c'est que vous prenez un risque. Et ce risque, c'est surtout, il y a plusieurs risques, mais surtout un risque d'auto-sabotage parce que vous allez... Mettre dans votre cerveau cette idée que, bah, en fonction des budgets, il y a plusieurs offres possibles. Et puis, vous savez quoi Dès euh, le prochain appel, quand un prospect vous dira Je suis au chômage, tout de suite, vous allez dire Ah, bah lui, c'est même pas la peine de lui vendre mon package à 4 mois, je vais lui vendre la même chose que l'autre. Et vous allez retomber. Et petit à petit, vous allez vous retrouver, euh, j'exagère un peu, hein, mais à, à facturer du coaching à l'heure. Parce que vous essayez de plaire à tout le monde, de vous adapter à tout le monde en vous oubliant en ne respectant pas forcément votre travail, votre vision et euh, la transformation que vous voulez apporter dans votre vraie offre premium. Et du coup, votre cerveau va assimiler ça et va diminuer petit à petit, petit à petit. Et au bout de quelques mois, oui, vous allez avoir plus de clients, oui, vous allez euh, travailler plus. Par contre, vous n'allez pas vraiment gagner plus et vous allez être frustré et vous allez retomber à la case départ. Donc ça, c'est un grand risque. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le prendre, mais je veux au moins que vous en ayez conscience. Donc, le downsell, il est euh, possible, évidemment, que je l'ai déjà fait dans certaines situations. Puis, il y a des produits d'appel possibles. Des produits d'appel. Un produit d'appel, normalement, c'est pour attirer un prospect. Là, vous avez déjà un prospect chaud. Bah, en attendant, on, on va continuer encore à le chauffer. Bah, il n'est pas prêt. Euh, il dit que c'est un problème d'argent, mais ce n'est pas forcément un problème d'argent. Euh, je peux vous dire que je l'ai souvent vécu, euh, aussi bien en tant que client qu'en tant que euh, coach. Donc, euh, je peux vous dire, ce n'est pas c'est rarement juste une histoire d'argent, eh ben, vous lui vendez des, un workshop, euh, votre livre ou euh, une formation en ligne, bref, tout plein de choses qui peuvent euh, lui apporter de la valeur et lui donner envie de travailler avec vous. Et moi, je l'ai vécu euh, pas plus tard que le mois dernier, que ce mois-ci, dans le mois dernier, euh, quelqu'un qui m'avait dit non, trois mois plus tard, elle participe au workshop, et maintenant, euh, elle nous dit oui, parce qu'entre-temps, elle a vu que c'était compliqué d'avancer seule, elle a vu la valeur que j'apportais durant le workshop, émotionnellement, ça lui a montré aussi que, waouh, c'est cool d'être entouré et elle a décidé de nous rejoindre. Maintenant, le risque, il est encore là, avec l'auto-sabotage. C'est qu'en faisant ça, si c'est pas stratégique et si vous le faites juste pour essayer de récupérer tous les clients, ben euh, vous allez commencer à avoir une gamme de produits, et vous allez trouver ça cool. Oh, j'ai un truc pour ceux qui ont moins d'argent, un truc qui ont, euh, pour ceux qui ont euh, euh, moyennement de l'argent et un truc pour ceux qui sont riches. Vous allez mettre dans votre tête l'idée que en fait euh, vous êtes un catalogue et que vous vendez plein de trucs à plein de personnes et c'est exactement le contraire de ce qui va marcher. Ce qui marche quand vous voulez avoir des catégories comme ça, c'est d'abord de développer votre business avec une offre première, mais peut-être quelques exceptions. Et quand vous avez une, atteint une certaine taille critique... Vous pouvez créer d'autres gammes de produits. Mais si vous vous dispersez à faire et des workshops, et des livres, et des formations, et des coachings individuels, des coaching de groupe pour essayer de plaire à tout le monde, vous allez perdre en énergie, perdre en focus, perdre en découragement. Vous allez passer beaucoup de temps à créer des trucs juste pour plaire aux gens. Et en fait, ça ne va pas marcher. Donc, attention à faire ça au bon moment et à ne pas le faire en mode pansement. Mais en le faisant en mode stratégique. Et puis... Euh la deux dernières choses que j'aimerais vous dire, c'est d'analyser s'il y a des projections. Souvent, souvent, et je ne dis pas tout le temps, mais il euh, y a des croyances limitantes du style « je veux que ce soit accessible au plus grand nombre, euh, je gère mal l'inconfort et le rejet, donc je suis prêt à tout pour qu'il signe, J'étais pauvre et je sais que c'est difficile, je ne veux pas discriminer ». Attention, parce que ça c'est une projection et c'est souvent inconscient et euh, invisible, mais en pensant comme ça, vous allez créer quelque chose chez votre prospect. Et vous n'allez pas l'aider en fait. Vous allez l'influencer à travers ce que vous vivez à l'intérieur. Puis le dernier point que j'aimerais vous partager, c'est d'accepter que ce n'est pas le bon moment. Donc je vous invite à challenger avec douceur sur les alternatives, en mode « Ok, qu'est-ce que tu vas faire maintenant du coup si tu ne nous rejoins pas ?» Et peut-être que ça va l'aider à se dire « Non, mais bah, en fait, il faut que je trouve les moyens. » Et euh, vous pouvez éventuellement même suggérer des alternatives, des concurrents, même s'il le faut, parce que vous croyez en l'accompagnement et vous voulez que la personne avance. Et entre-temps, vous continuez à la servir. Qu'elle travaille avec des concurrents ou pas, ou qu'elle préfère rester seule, continuez à servir. Avec du contenu de qualité, avec des échanges, en prenant des nouvelles. Parce que, je vais vous dire un truc, euh, rares sont les clients qui signent tout de suite. La personne, si vous prenez soin d'elle, à un moment donné, il y a des chances qu'elle se rende consciente, qu'elle qu conscientise que toute seule, elle ne va pas réussir et elle va revenir vers vous. Et puis, elle va peut-être travailler avec vous. Voici ce que je vous partagerai du coup euh, si vous rencontrez des prospects qui n'ont pas assez d'argent. Sachez que c'est très fréquent, en tout cas, qui vous expriment ça. Ne vous sentez pas découragé dans ces moments-là. Si vous voulez aller plus loin, on a une masterclass qui parle non seulement de vente, mais de marketing, de mindset, de votre offre. Elle est en dessous. Vous pouvez la télécharger gratuitement et je serai ravi de vous aider dans cette vidéo 30 minutes où je vous donne mes meilleurs conseils pour développer votre business de coach. À très bientôt.